Après plus de deux siècles d'évolution, les montagnes russes sont de plus en plus hautes, de plus en plus rapides, mais aussi de plus en plus sécurisées et de plus en plus intégrées dans les décorations. Quelles sont les dernières innovations dans les montagnes russes pour ces dernières années Vous le saurez dans ce nouvel épisode d'History Coaster. les années passent et les ingénieurs travaillent sur un nouveau projet, un nouveau système qui permet de sécuriser encore plus les trains dans les roller rollercoasters, c'est la roue Under Friction, c'est-à-dire la roue qui vient s'imbriquer sous le rail et ça, c'est John Miller qui l'a inventé. Ce système il est encore utilisé aujourd'hui dans toutes les montagnes russes modernes afin de sécuriser nos trains lorsque l'on réalise des figures un peu euh, tordues. Genre euh, celle-là, là. voilà. Dans les années 50, des fabricants changent de domaine, passent des montagnes russes en bois et se tournent vers un nouveau matériau qui s'appelle ben, l'acier en fait. Parce que l'acier est plus robuste et plus fiable et euh, plus malléable, il dure plus longtemps. L'acier, bref, c'est euh, une révolution nouvelle pour euh, les montagnes russes. C'est Arrow Dynamics qui est pionnier dans le domaine et qui a conçu euh, le premier grand vitant en acier qui est en Bobsled à Disneyland. On fait une petite aparté dans l'histoire des roller rollercoasters en précisant que dans les années 90, l'informatique se démocratise dans les entreprises. Les précédentes attractions étaient dessinées beaucoup par papier ou via des maquettes. Aujourd'hui, les roller rollercoasters sont modélisés par informatique, que ce soit au niveau des rails, mais aussi au niveau de la décoration et des effets sonores ou lumineux que l'on peut avoir tout au long du parcours. En plus d'aller toujours plus haut et toujours plus vite, les montagnes russes avaient aussi des formes de plus en plus complexes pour nous procurer un maximum de sensations fortes. Un ingénieur allemand à relever des défis et à bouleverser le domaine, c'est Werner Stengel. Dans les années 90, Werner Stengel a voulu développer de nouveaux types de roller coaster. En effet, il a eu l'idée farfelue d'inverser les rails de ces derniers. Une nouvelle catégorie de Grand 8 est créée, les suspended ou les inverted coasters en fonction du train. Un premier essai a été fait en Allemagne, c'était l'Alpeflug. Le problème, c'est que celui-ci était trop dangereux, il a duré que trois semaines. Werner Stengel a planché sur le sujet jusqu'en 1992 où il ouvre à Six Flags Great America, le Batman The Ride. C'est un grand vide de type inverted. Le train est donc du coup lui carrément fixe au châssis, pas de bascule et donc du coup le train est totalement sécurisé. Le train peut enchaîner du coup des figures et même des inversions. Après la révolution industrielle, une autre révolution est sur le point d'arriver, celle des inversions dans les roller coasters. Début 1970, l'ingénieur Rom Toomer dessine pour la société de construction de roller Aerodynamics de nouvelles courbes très serrées sur un nouveau modèle qui ouvrira à Knott's Berry Farm en 1975. Corseroux, dit tire-bouchon en français. Avec la forme de rail carré et avec ce nouveau élément, le tire-bouchon ou le corseroux feront la signature de ce fabricant américain. En parallèle, après avoir abandonné l'idée du looping dans les années 1900, un fabricant de roller coaster allemand se fait remarquer en créant une nouvelle machine dans un parc américain. Werner Stengel dessine pour la société Unterschwasskopf une nouvelle machine unique au monde pour le parc Six Flags Magic Mountain aux états unis en 1976. Great America Revolution. Cette attraction de 1053 mètres, haut de 34 mètres propose un élément qui n'existait plus jusqu'à présent, un vertical loop. Ce looping offre une sensation nouvelle aux passagers, celle d'avoir la tête en bas, mais en toute sécurité. Le train et ses passagers subissent une force jusqu'à 4,9 G, soit quasiment 5 fois leur propre poids, ce qui n'est pas dangereux, surtout lorsque l'on compare aux 12 G de ses ancêtres 70 ans plus tôt. Le secret, c'est que le looping n'est pas parfaitement rond, il ressemble à une goutte d'eau à l'envers, dite courbe clotoïde. Grâce à cette forme spéciale, plus redressée sur le haut de la courbe, la vitesse est mieux gérée dans le looping et la force gravitationnelle n'est pas dangereuse pour les passagers. Même si les montagnes russes se sont bien développées ces dernières années, il faut avouer que les constructeurs sont de plus en plus limités par rapport aux contraintes physiques. Il existe énormément de contraintes lorsque l'on veut créer des roller coasters. Il y a des contraintes physiques, au niveau de la structure de l'attraction, mais aussi des contraintes physiques au niveau du corps humain, au niveau électrique, électronique, au niveau de la topologie du lieu. Et il faut aussi faire attention aux différentes normes qui sont présentes sur le lieu où l'on souhaite installer le roller coaster. Quels sont les fabricants qui ont construit les montagnes russes modernes et quelles sont les montagnes russes qui vont arriver demain Vous le serez dans le prochain épisode de History Coaster.